Yo, salut à tous, c'est Greg Lassiera. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter un nouveau plugin, le nouveau plugin Acoustica. Mais avant tout, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Greg Lassiera, je suis DJ et producteur signé chez Ultra Music. Je suis également formateur pour l'école School. donc si tu souhaites apprendre la MAO ou si tu souhaites apprendre à utiliser Ableton n'hésite pas à m'envoyer un petit message en privé et je suis également le créateur du site larocette.com, un site qui t'apprend et qui te forme à continuer peu importe ton niveau que tu sois débutant ou expert chaque semaine on fait des nouveaux tutos des nouvelles vidéos qui t'expliquent un petit peu comment fonctionner comment travailler la musique et même des cours de communication donc voilà je t'invite à checker je te mets tous les liens en dessous si tu me découvres ben, je t'invite à t'abonner n'hésite pas si tu es déjà là à laisser des petits commentaires sur les vidéos des prochaines vidéos que tu peux souhaiter des prochaines vidéos que tu souhaites avoir aujourd'hui je te présente le tout nouveau plugin Acoustica, le dernier clipper à la mode voilà il s'appelle Fire the Clip franchement c'est une dinguerie ça fait longtemps que je n'ai pas testé des plugins qui euh, euh, me paraîtraient indispensables comme celui-ci je pense que dans l'avenir, moi qui utilise qu'un clip standard Clipper, je pense que le Fire The Clip va prendre le dessus progressivement pour certaines utilisations notamment. Je vais te présenter ce plugin, je te mettrai le lien si tu souhaites le choper. Évidemment, il y aura une ristourne pour tous ceux qui sont abonnés à la recette. Comme d'habitude, on va passer à l'explication du plugin Fire The Clip. C'est un Clipper, donc je vais te expliquer rapidement à quoi sert un Clipper ce Clipper ça peut apporter à ta prod et je vais te présenter ce plugin je vais te montrer les différents réglages que tu peux faire l'utilité que tu peux en avoir comme d'hab on va passer sur la même prod mon bâton que j'utilise d'habitude comme ça au moins à chaque plugin tu vois les effets que ça peut apporter sur tes prods ou sur tes différents projets fire the clip by acoustica let's gras Ok, donc nous voici sur le clipper. Donc ce clipper, un clipper, ça sert à quoi En fait, un clipper, ça va être un petit peu un mélange entre un compresseur, un limiteur et un saturateur. D'accord euh, Le limiteur lui va venir bloquer carrément le son le compresseur va le diminuer le saturateur va rajouter des harmoniques. Et bien lui, clipper, en fait, il va empêcher le son de passer un certain seuil, d'accord Pour pouvoir rebooster un petit peu les fréquences grâce notamment à la saturation et aux harmoniques qui va te procurer. Chaque Clipper possède des statistiques, on va dire, un petit peu différentes. Moi, j'utilise K-Clip et Standard Clipper, okay, qui sont des plugins extraordinaires. Aujourd'hui, on ne va pas faire de la comparaison. Je vais juste expliquer celui-ci, Fire the Clip, et te montrer un petit peu l'utilité que tu pourrais en avoir. Donc, l'avantage qu'on a, c'est que c'est un plugin Wagnob. C'est juste un seul bouton que tu auras à tourner ou à baisser, d'accord, pour augmenter ou diminuer ton clipping. Donc, première chose à savoir, c'est qu'on a quatre d'accord quatre façons de clipper la première la standard sera une, un clipping assez neutre assez soft ok sans trop de coloration le preset acoustica 1 est mon preset favori c'est à dire qu'il va venir vraiment me Crader un petit peu et faire ressortir les bases. Donc si tu fais de la musique club, je te conseillerais d'utiliser ce petit preset-là. Après, on a l'acoustique A2 et le mode écho. Donc je t'invite à regarder un petit peu la documentation pour voir un petit peu le grain que ça peut rajouter. Franchement, honnêtement, je navigue entre le standard et l'acoustique A1. Standard pour la puissance de ce clipper et l'acoustique 1 pour l'utilisation que j'en ai sur les différentes bus stem que je pourrais avoir à utiliser. Ensuite, on a le mode essentiel voilà sampling. donc ici on a jusqu'à 1024 sampling. d'accord donc franchement moi je travaille en 32 ça va dépendre de ta bécane ça va dépendre de ton ordinateur je mets en 32 écho et après quand tu exportes rien ne t'interdit à toi de venir passer à 1024 hq pour augmenter encore la définition et c'est le petit conseil que je peux te donner Travaille en 32 et exporte en 1024 ok Ensuite, donc on a le bouton pour monter le volume. Ici, on a le gain de réduction classique. Ici, on a les pics et donc la façon de' c'est saturé. Dessous, ici, comme tu peux le voir, on a un soft knee et hard knee. Donc ça va être un petit peu la puissance de la saturation. Donc soft, une saturation avec une courbe assez douce. Hard, une saturation beaucoup plus agressive, beaucoup plus présente. Donc tout dépendra du, on va dire, moi j'appelle ça des cerveaux, donc du preset que tu vas vouloir utiliser chez Acoustica. Et après, de la violence, on va dire, de la saturation, de la présence de la saturation dans ton clipper. Ok, Ici, tu peux régler les volumes, plus ou moins 5, plus ou moins 20. Régler un ceiling, okay Voilà différents types, true picking, etc. Régler le volume de sortie à moins 5, et le mode auto gain, c'est-à-dire que tu vas pouvoir monter, et lui, il va automatiquement compenser. Donc, pour te donner une image assez simple d'un clipper, un clipper, tu vas avoir des petites pointes qui vont dépasser, et lui, va venir, il va un petit peu les transientes en gros de tes snares etc l'avantage de celui là c'est qu'il va être assez cool et il va garder le punch l'agressivité de tous tes sons et il va venir quand même clipper pour éviter justement que tu rentres trop fort par exemple dans tes limiteurs donc plugin essentiel que tu pourras utiliser sur du master sur tes bus ou comme on va le voir ici un petit peu à la conception ok donc ce qu'on va faire c'est que j'ai préparé un petit plugin qui va te permettre de visualiser aussi un petit peu la chose là premièrement on va le faire sur les drums, ok Donc ça, c'est le Fire The Clip de sur les drums. Je vais mettre en mode acoustique 1, ok Je vais mettre en 20, on va mettre hard, le mode auto, je vais l'enlever. Et on va comme ça, progressivement, tourner le knob. Et je vais te montrer, et on va voir ici, visuellement, ce que ça fait. Donc, bien sûr, l'important, on va toujours te le dire, c'est les oreilles. Mais là, au moins, tu auras les oreilles et le visu pour te montrer un petit peu ce que peut apporter ce type de plugin à tes prods. Ok, donc là, tu vois, j'ai boosté, j'ai fait un boost assez puissant, j'ai mis un tropique, ok. J'ai mis un plus ou moins 20 et j'ai navigué un petit peu pour faire écouter entre les différents modes de clip, ok. Donc moi, franchement, je reste toujours convaincu que l'Acoustica 1 est le meilleur pour le style de musique que je fais, mais j'aurais très bien pu utiliser la version standard et j'aurais très bien pu aussi ne pas utiliser le mode ceiling et venir régler un petit peu ce que ça peut faire sur une 808. Donc je vais configurer pareil, Acoustica on va se mettre en 32 échos. Je vais me mettre à peine un peu au-dessus du soft. Je coupe mon micro. Ok, donc là, on voit bien que bah, j'ai remonté le volume de ma base, j'ai remonté sa présence, sa saturation. Je vais essayer de te le faire écouter un auto-gain aussi, histoire que tu vois un peu la différence. Ok donc là tu as vu je l'ai mis sur mon bus, je suis venu un petit peu clipper, j'ai laissé un standard, j'ai bougé un petit peu, presque sur du hard. Ok, donc voilà un petit peu en gros à quoi va me servir ce fabuleux Clipper donc ça va me permettre forcément de booster les niveaux, de venir saturer, de venir un petit peu crader, rajouter de la présence okay Donc je vais tout mettre en mode auto gain, okay histoire que l'on compare directement avec tout le son et je vais aussi enclencher une sorte de... pour les activer désactiver directement Lorsque j'appuie sur un seul et même bouton. Et là, donc lorsque je vais appuyer sur le bouton, ça va désactiver ou pas à chaque fois les clippers. Et ça va nous permettre, grâce à Autogain, de voir un petit peu ce que ça apporte en plus. Donc je te fais écouter rapidement. Alors là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vais le mettre sur le master. On va venir un petit peu trafiquer tout ça. Je vais venir un petit peu le booster. Puis on va voir ce que ça donne, bien évidemment, sur une piste master. Et comme tu viens de le voir, bah du coup tu as vu, on a pu gagner facilement des LUFS très rapides, en réglant. Alors là, vraiment, je t'ai mis sur un truc de mastering, mais il y a vraiment zéro traitement sur les stems que tu écoutes. Il n'y a vraiment rien du tout. Donc, c'est pour te montrer la puissance que peut apporter ce Clipper, notamment lors de ton master final. Donc, franchement, pas cher, super efficace pour moi. Fire The Clip va prendre largement le dessus. Je te mets le lien si tu veux le choper. Voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. C'était la présentation du Fire The Clip by Acoustica. Clipper indispensable à l'avenir. Franchement, tu le mets sur tes pistes simples, sur tes bus ou sur ton master pour récupérer directement du LFS. Donc, voilà, si tu veux sonner plus fort que les autres, franchement, Fire The Clip va vraiment être le plugin qui va te falloir dans les prochaines années. Si tu le veux, je te mets le lien. Si tu veux t'abonner à la recette pour avoir des tutos, pour savoir comment utiliser, pour savoir à quoi sert un clipper, pour avoir des packs de samples, tu as le lien encore en dessous de la vidéo. C'était Greg La Sierra, Fire the Clip, Acoustica LED.